Imaginez, vous êtes gérant d'une entreprise d'une vingtaine de magasins en France. Il est 18h, c'est la fermeture de vos magasins. Vous voulez savoir quel est le chiffre d'affaires consolidé de tous les magasins. Vous voulez poser la question sur la marge brute. Vous voulez connaître les 10 meilleurs clients du mois. Eh bien c'est tout à fait possible. Vous allez poser une question à l'oral au logiciel qui va vous répondre quasi instantanément en langage humain. Quel est le chiffre d'affaires 2019 Par mois Comment cela fonctionne Tout d'abord, on capte les données dans le système d'information de l'entreprise. Ensuite, on les stocke dans un puits de données. Enfin, on les analyse pour les rendre disponibles en temps réel. L'intelligence artificielle va permettre de comprendre le français et de le traduire en langage informatique afin de répondre en langage humain à la question posée. La prise de décision est rapide, éclairée et pertinente. Le manager devient un manager augmenté. Au-delà des compétences techniques, nous avons besoin de recruter des experts qui comprennent le fonctionnement économique et humain des entreprises.